Bonjour, c'est j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de poser une question simple. Il y a eu un scandale à propos des restaurants clandestins qui seraient visités par certains ministres. Et puis ensuite, il y a eu un démenti. Alors, pour savoir ce qu'il en est, eh bien, je vais poser la question, tout simplement. Est-ce qu'il y a des ministres qui se rendent dans des restaurants clandestins Voilà. Comme ça, eh bien, on saura si les politiques suivent leurs propres directives ou bien euh, ou bien non hein. ou bien si euh, il y a deux poids deux mesures et si eux et eh bien euh, ne suivent pas les fameuses restrictions qu'ils imposent aux français. Alors, est-ce qu'il y a des ministres qui sont allés dans des restaurants clandestins Voilà. Il y a des ministres qui sont allés dans des restaurants clandestins. J'ai adversaires et mensonges, donc déjà c'est pas bon parce que ça veut dire qu'il euh, y a effectivement des mensonges. Hein, souvent la coupe donne donne la réponse, mais on va reposer la question. Alors, est-ce qu'il y a des ministres qui sont allés dans des restaurants clandestins Alors foudre et isolement. Bon, bah, écoutez, j'ai la réponse, c'est oui, hein. Oui, effectivement. Et ils ont été vus. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient là, qui observaient. Hein. Bon, foudre, bah, ça veut dire qu'ils ont été surpris, hein. Et puis, isolement, bah, en face, c'est vrai que, euh, normalement, ils auraient dû respecter, euh, respecter le, le couvre-feu, enfin, ce genre de choses, hein. euh, Les mesures de distanciation, donc, là. Bah, écoutez, je ne vais pas plus loin, parce que quand on a un tirage comme ça, ça veut dire qu'on a, on a la réponse... Donc, est-ce qu'il y a des ministres qui ont été dans des restaurants clandestins Oui, oui, et ils ont été observés. La foudre, simplement qu'ils se sont fait surprendre. Bon, tirage simple, donc oui, ça veut dire qu'il y a bien eu des mensonges, d'ailleurs c'était dans la coupe, adversaire hein, et mensonge. ça veut dire que ce sont des gens qui ne sont pas du tout du tout honnêtes. Alors, tirage terminé, hein, dans ce cas-là, il ne faut pas aller plus loin, voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi, puis n'hésitez pas à vous, abonner, à vous abonner à ma chaîne. Dans ces cas-là, eh je ferai encore plus de tirages. Merci, au revoir.